Quelques regards perdus dont les destinations se croisent, Le hasard des sièges et des pas, Sur le quai, la fraction des lumières Tumulte au néon d'or, Ta nuque dans le reflet de la vitre, Jardin d'un allée sans retour.